Zombie apocalypse Ah merde Si je mets pas le son sur le live ça va pas aller. Le camion quelque part dans le parking souterrain de l'hôtel Mais je sais pas où exactement Re le live Donc là on est sur euh... Dead Island Voilà J'ai un gros bâton enflammé j'ai oublié les touches. Euh, je te rassure, t'es pas la seule. Non ah, c'est pas ça. always worth taking a look. Ah oui c'est vrai que quand on sprint euh, y a plus de.. Y a plus d'armes. T'es où? Donc moi je suis en bas. Alors par contre je suis vachement ralenti, je sais pas pourquoi. Ah non, moi ça va. Ah c'est normal, c'est normal. C'est normal. Ah voilà, là, t'es là. Euh, je cherche mes touches. Oh hein. Ça s'est tapé. Par contre, c'est pas très réaliste. Hein. J'ai un gros bâton enflammé, mais. Euh... Alors, attends. Je réparerai ça. Est-ce que je peux créer des trucs hein Améliorer. Ah, voilà toujours pas mes armes à feu moi améliorer mais si j'améliore tout tout tout tout tout tout tout tout tout, tout. Oh, le poulet De choc contondant et la traîne non je peux pas créer de trucs mais à part des bombes je ne peux rien faire ah ouais relive dans les partitions de Island en coop avec Shell on va essayer de se taper des zombies on va pas pouvoir avoir le choix, surtout. Oui, mmh. Je dis essayer parce que. Non, mais sérieux, quoi. Attends. Oui. I love surprises. N'importe quoi. Bon, ok, je suis en live. attends. Je reprends des compos en bas là. Ouais, ah c'est toujours là dans le 26 là hein, qui a besoin d'aide. Hein, qu'on as pas trouvé. Bah euh, ouais je crois ouais. Je me rappelle plus comment on fait les.. Euh, comment on a les quêtes là. Inventaire. Voilà. C'est i. Oui, mais moi je joue à la manette. Non, non, mais moi, c'est inventaire. Voilà. Alors.. On a la principale, c'est vivre dangereusement. Attends, faut que je trouve la touche. <rire> pas ça, c'est pas ça. pas ça. Ah, ça y est. Ah non, mais non, j'ai une map. J'avais mmh. pas ça. Alors, quête. Alors, on a la ben, principale, celle qui nous a donné un instant. Ouais, vivre dangereusement, là. Ou en secondaire, on a rupture de stock et Night Hawk. Hawk, night ouais. Alors, la rupture de stock, on s'en fout, parce que c'est celle où trouver cinq bouteilles, et vous les donner à Stanley, c'est une... Comment on appelle ça C'est une rondonnante, là elle ben, revient. Pourtant, ils mettent que c'est une secondaire, elle n'est pas dans les événements... Ouais, continue. mais c'est parce que moi, je l'ai fait à un moment, et toi, après, tu peux la faire derrière, mais, mais elle revient. Mm. Elle, elle revient. Je sais pas, soit la principale, soit Night... Euh... C'est dans la Donc... jungle trouver l'avion. Comme tu veux. non vas-y choisis euh, oui hop hop hop hop alors attends hop euh, je pense qu'on va faire la secondaire déjà nous en premier temps night euh, machin ouais voilà. de, de mémoire il euh, y a plusieurs points et elle a là assez galère voilà. dans la jungle de toute façon ça peut être une partie de plaisir non, pas vraiment, je pense pas. Alors, je vais voir la carte, hein, pour voir ce que ça donne. C'est que t'es dehors à la voiture ouais, ouais, je suis juste devant la voiture. Ouais, non, voilà. Oula, j'ai du mal avec la manette. Hein. Ouais Ouais. La sensi, là. Ouais, mais euh, moi aussi, la sensi, je trouve que c'est un peu bizarre. D'accord. C'est quoi ça Pourquoi ça brille ça là C'est la, la bouffe Alors, faut aller... faut aller sur le parking de l'hôtel. Apparemment. Ouais, c'est au sous-sol de l'hôtel en fait. Quoi, le Night Oak, là Ah euh, non, c'est seul... dans, la, dans la jungle normalement. Ah, bah ouais, c'est pour ça. Euh... C'est bizarre hein. Night... Nightwalk... Hein moi, je peux pas la suivre, j'arrive pas à la suivre. Moi, j'ai pas le truc pour la suivre. Bah, écoute, euh... moi j'ai juste rendez-vous euh, sur le parking de l'hôtel pour, pour la destination. Parce que là, finalement, il nous a dit de. Euh d'aller euh, dans le sous-sol de l'hôtel. Je t'en prie, je te laisse conduire. Oh non, méchante. Laisse-moi reprendre les habitudes des touches. Bah ouais, moi c'est pareil. Je ne me tue pas tout de suite. De toute façon, j'ai pas la quête qui s'affiche moi là. Ah moi non plus, là, il en a aucune qui s'affiche. Attends, je vais essayer d'en afficher une, quand même, parce que... Voilà. Bah, l'hôtel, il est pas très loin, là, en remontant ici. C'est pas sur la gauche. Non, non, il est juste à côté. Il n'est pas loin. N'oublie pas que je viens de manger des pâtes. Oh, la vache. gerber les pattes c'est les avant tout euh, mais l'hôtel on peut pas y aller directement euh, je sais plus pardon l'hôtel on peut y aller directement en voiture oh, oui. habitué à la station. Toi. C'est bizarre qu'on puisse pas suivre la quête. Ouais. Je trouve aussi. C'est là à l'hôtel. Et ce serait dans le sous-sol. tu oh, t'avais un méga strike à faire. Ouais, sol de l'hôtel je vois pas du tout où il est moi non plus je vais essayer de voir avec la carte on oh oh, laisse pas voilà. bah, se chamailler pour euh, un zombie je sais pas où il faut aller pas loin à chaque fois je fais M pour voir la carte mais c'est pas ça euh, qu'on aille normalement par rapport à moi en face par rapport à toi là, là toujours euh, tout droit on oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. l'a massacré j'ai pas eu l'impression de lui faire grand mal Réveillez tout le monde là wow. oh, bien. <rire> crevé Ça fait peur avec ton truc, hein <rire> Hein ah, Sous Là par la gauche. Mais attends, je prends des sous. Ah oh. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle est cupide Elle prend des sous. Alors, il y a du monde, oh. vas-y. Qu'est-ce truc veut, qu'elle est Aïe Il a plus qu'un bras, mais moi j'ai plus beaucoup de vie voilà hein. j'ai plus beaucoup de vie moi je trouve un soda là. encore ça repop ça bah ouais ça repop ça re ça Eh mais ils ont ils ont, ils ont changé la vitesse à laquelle ils t'ont attaqué que je cherche à chaque fois, c'est mon pied. Oui, je cherche mon pied. Mmh, ouais, ça bah, il n'y a pas de canette, là. I mean the merdoum. Ah non, ça va, On est à 20 mètres d'objectif. Ouais, mais imagine qu'il est gros. Eh, eh, pas sérieux Passe pas en haut, peut-être qu'il y aura des canettes. Vas-y, passe pas en haut si tu veux. Là, il y a deux gros devant moi. Alors, fais pas trop de bruit, parce que sinon, tu vas les réveiller. C'est une blague, il n'y a pas de canettes. ils vont venir des mois vers moi Coco ah. t'es caché derrière le parasol à la sol ou je rêve là ah. Ah. Tiens oh ouais, ah, attends, ça va, tu, ah tu sais que je l'occupe, hein, normalement, tu le tapes dans le dos oui mais tu au que tu en deux, Cache-cache avec lui il y en attendant que t'arrives je peux pas l'occuper. J'en ai collé deux, mais c'est tout ce que je peux faire. Ouais, dès, que, dès que je me réveille, oh ben, va me tuer. Voilà, j'ai le coup qu'il en frappe fait vie aussi, hop. Oh. Alors, mental de cow-boy. Il fait le tour et puis... Oh, non, non, pas là Ah, mais si, ils ont rajouté des trucs. Pour un américain, tu l'as pris Ouais. Ok. J'ai rien sur, sur moi, je sais pas. <rire> oh, ah non, le drapeau blanc il est derrière. Ah hein. oh, il est pas là, hein. j'ai un drapeau rouge par ici. Ah c'est là, c'est là, là. d'accord. Okay. Euh, j'ai un truc qui me dit qu'il faut pas qu'on y aille. Hum, bah ouais, mais bon, faut y aller quoi. Chapitre 3, roudacée, chargement. Progression, succès, visite guidée. <rire> C'est cool, j'ai pas d'armes. Et j'ai plus de vie. Il bah, a pas un truc là, pour, pour allumer la lumière, je vois rappelle plus comment c'était. Bah, déjà, on ne peut pas rentrer dans cette pièce. Là, il l'a tué de Tu, tu viens comment on allume la lampe, Déjà, on ne peut pas rentrer dans la pièce. Tiens, viens ici. Euh, par ici, il y a une... Ah, oh. merde. Là. Attends. Normalement, t'as une ID par là. Une ID Ouais, tu fais les, les passeports, là, les cartes. Ouais, non, mais c'est surtout un. un coca que je veux. Et... Et... Je crois qu'il est mort. j'arrête de taper. Mais. Je veux qu'il y ait la juillet par balle, le mec. Et là, ah bah oui, mais il y a une vitre. C'est comme dans la vie réelle, il y a une des vitre Oh, violent. Voilà, il y a une vitre. Tiens, là, t'as là Vas-y. Ah, laisse Ah, mais c'est -ce peux... Et... ah, toi qui me gêne. Ah, va partir, tu peux pas sortir tant que tu peux... C'est pas C'est bon Attends. Euh... Moi, je prends tout ce qui passe. Ah, a... oh, vous aussi, il oui. fallait un copain. Ah, merde. Faut mieux dire. bon, bon. Ça s'ouvre pas celle-là Trop c'est Voilà, paquet de snacks. Snack. Très bien. Ouais, mais euh... <coughs> Je sais pas où ils sont. Ouais. De quoi hein J'entends les bruits de zombies, mais je les vois pas. Ouais. <coughs> Bouger dans la direction désirée, puis appuyer sur A. Voilà, là, l'air qu'il bouffe quelqu'un en face. Hop hop hop hop hop hop hop moi j'ai pas de lampe hein tiens clair au moins quand tu il y a plus rien là ça t'es clair quand, quand je fais avec ma lampe pas du tout pas du tout attends l'autre il avait un truc chelou il y a avait un truc sur lui ouais une oh. hache je t'ai perdu hein. ouais je suis juste derrière toi hein. je sais pas par où t'es passé voilà oh. je suis là derrière toi derrière toi, ouais. derrière toi. Ouais. regarde on a pris des ascenseurs oui oui, oui, oui, mais, mais je l'ai trouvé tout le mec qui est sur moi. Arrête de me taper dessus. Tu. Là. Là. Mais j'y vois que dalle, moi, c'est tout noir. Voilà, il est là, il est en face de moi. Là. Mmh. C'est malheureusement, c'est que tu vas. ma gueule <rire> <rire> Et m'amène dans ta gueule Tout de suite, ou on attend un petit peu Je préférerais tout de suite. C'est une blague! Il nous fait venir jusque-là, attends, je vais vous aider. Et là, c'est. Trouvez mmh, mmh. mon copain, sinon, je vous aide pas. Ok. Normal. Il bah, faut repartir en arrière. Et là, moi, j'y vois pas, hein! Écoute. Euh... Oh là là! Ouais, je mets la torche, je mets la torche. Je... T. Bah, t. Voilà. t oh! J'essaie de voir si je pouvais aller porte mais même pas. Mmh. Moi je la retiens là. Faut re pas le con <rire> un snack ah bon, merci mmh. mmh. ouais, mais fait mal par là bah d'où on vient quoi en fait bah je sais Ça. pas il y a le truc euh... j'ai un drapeau rouge là derrière. à 35 mètres mmh. trop bizarre ben là, j'ai un trait blanc, moi qui m'amène à un truc, mais je sais pas où. Un trait blanc, toi Ouais. Euh, ben, il y a un truc qui me dit que ça pue. Il y a un rang rouge. Oh Ah, mais attends. What T'es où ah là Non, mais viens, viens, viens. Je suis où, il le mec avec l'ascenseur Encore oui, oui, en fait, il faut tomber dans l'ascenseur. Pour, euh, pour aller à l'étage d'en dessous, j'allais oublier un truc. Ben oui, bon, pourquoi ça me met un très blanc là-bas, moi Je sais pas. Vas-y, je t'attends le temps de mettre mes points de, de compétences. Je suis dans l'ascenseur. Mm -hmm. Moi, je comprends pas, j'ai le très blanc derrière. Enfin, les points blancs qui me disent d'aller à l'opposé de là, quoi. Mmh, je sais pas, c'est bizarre. pour tomber dans l'ascenseur. Ouais. Ok, je suis là. J'arrive, attends, je je, dit, je mets mes points de compétence. T'es sûr qu'il fallait tomber là Bah là... oui, moi, ça m'a moi, ça déclenché justement les points blancs. Ah, moi, j'ai plus les points blancs ici. Moi je les ai. Ouh là Tu disais que ça pue je, te... <rire> je te confirme, ça pue Il y a notre copain là, juste là, juste là. Euh. J'attire Attends, attends, attends, attends, attends, attends j'ai des cocktails molotov. Ah non, j'en ai plus. Je l'attire, tu passes derrière Euh. Ouais, attends, faut que je change d'arme d'abord. <rire> ah. Trop tard Ouais, c'était pas une bonne idée. Viens. Coucou. Attention, mets-toi dans l'angle. Viens là. Raté. Viens. Allez, avance. Viens. T'es pas marrant. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Il veut pas sortir. Voilà. Je me suis fait bouffer par derrière. Tu me lâches Ouch! Ah Vous savez que le but c'était que pendant que je le tape, tu le tapes. Ah, J'étais en train de le taper sur le côté. Ah, il y en a un autre. Bah, le but c'est qu'on ouais. trouve son pote, c'est ça Mais je crois qu'il est mort. Hein. Comment on lui annonce la nouvelle Euh, je crois. On lui dit que c'est son bras Ah, c'est dégueu. Oh, ouais, c'est pas dégueu. Non. Tu m'as vu, la Carbo d'Ara fait comment Y'a pas, y a pas une, une fuite de gaz euh, Si, y'a des chances, ouais. Tiens, tu penses que ça sent le gaz, là Rendez-vous Non, non, non, a... faites attention, il y a tout un groupe là-bas. Ouais, il a dit rendez-vous à la chaufferie ou je sais pas trop quoi. Ouais, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. Sensibilité de mon truc on les laisse tomber. Il est mort. Bon, de toute façon, il est déjà mort. C'est un zombie. Mais oh là là, oh là là. Euh, Bomba. Oh. bombe Ah ouais, bonne idée, la bombe -là. Et si à la balance, c'est oh là, oh là, oh là, oh là d'où il sort J'ai pas été derrière toi. Alors je suis pas sûr d'y arriver. Hein. <t 'en> Ouais, t'es mort. Ouais, Il peut dire ton nom. Ah! Je suis morte. Ouais, bah moi aussi, je sais pas où je suis. Ah merde! Ah, mais j'ai pas repos pour le même endroit. Ah, bordel! Ah! je me trompe de bouton je fais quoi moi en fait je suis mort tout le temps en fait là oh, tranquille tranquille Là, j'ai le bon rythme je les amène à moi moi j'ai pas le bon rythme là, du tout euh... je suis là Voilà, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Mais pourquoi moi Mais je vous ai rien fait, c'est lui là-bas qui vous a tapé, moi j'ai rien dit oh. Pas la caméra, je recule avec la nana. Aïe, il ah, fait mal, lui. Arrête ah, de te foutre de moi, toi, pas maman. On va jamais y arriver. Oui, si on va y arriver. On appelle ça le sûr. Ah, ah non! oh, fais chier, j'ai plus de patates encore. C'est l'endurance du ah. J'ai mes flingues, moi! Voilà! Vivement que j'ai mes flingues, hein! M'a bouffé mon snack, voleur! <rire> tu m'as bouffé mon snack! Attends, on est dans une cuisine, il devait y avoir à bouffer quand même! Merde! <rire> on oh, au coin! <rire> Oh, on m'a fait peur. là, il y a des snacks. Vas-y, c'est à toi. Je peux pas passer. <rire> Attends, vas-y, pardon. Ah, mais j'ai pas d'arme, moi. Tu me que je fais que crever, quoi. Crève. Oh! Par là, faut aller? Par hmm ah, là, pardon? T'as oh une caisse ici? Oh! Et moi j'avais lui qui arrivait très vite! Il est arrivé du fond du couloir en coin, donc. C'est pas très rassurant. Tout va bien! On a l'habitude d'aller. Ah, tiens, il y a un soda pour. Ah! Oh mais je peux pas t'aider, tu le sais trop étroit. Je peux pas t'aider en plus. Voilà. Hein la boisson énergisante. oui il y a une boisson là. ah il y a un truc pour réparer là. il y a un snack t'es où là là ici ah, et là. Et si on peut réparer en général euh, donc euh... coucou Oh une piscine piscine <coughs> tapé en fait, c'est moi bon, C'est bon que tu tapais. Allez, à tout le monde dans la piscine. On va bah, disparaître les preuves. <rire> Oui, oui. Ah. Voilà. Ils ont rien d'autre à faire que de mettre les zombies dans la piscine. Bah ouais, clairement. Et eh oh. ah, voilà. Ah, il y en a là, un là. Ah. Euh, un seul Non, il y en a deux. Monsieur et madame. Ah, il connaissent la piscine qui dans la piscine, l'autre. Euh, Laisse-le, tu pourras pas remonter, sinon. Attends, je vais la compagnie. Voilà. Ah, il remonte ah, il, est pas, ah, il est pas con, il a trouvé les escaliers. Là. <rire> non, là, il a pas trouvé. Non, non, il n'y a pas d'escalier. Escalier okay. et Sur vous. Toto. Voilà. Ah, ah, fais gaffe, il y en a un autre qui a repop là-bas. Ah ouais. Par contre, le, piscine, le service de la piscine laisse un peu à désirer. Mais on ne peut rien faire ici. Oh oh. Ça y est, voilà, tu vas dans les douches toi. Oh oh. Ah, on mal, hein. Ils ont plus de vie ah bah, Je crois qu'on est niveau euh, niveau On a monté un niveau hein. euh, Pourquoi marqué chirel avec de la thune C'est pour faire les échanges oh, Non non c'était en bas à gauche oh oh. Ah non j'aime pas quand tu dis oh Oh, oh, là. oh. Ah. avec à prendre ta douche plus vite il est mort il est mort bon ils sont déjà morts tu me diras mais euh, bon ça là il bouge plus faut prendre une douche on se la... hey, lave toi un peu quoi le crado là tête du sang partout Parlez toi oh. oh oh Non Oh oh Ah attends, il y a un truc là Carte d'identification Hop, voilà Tiens, j'ai déverrouillé deux succès Attrapez les tous 50 sur 60 et on y est presque 50 sur 120 Attrapez les tous Non mais attends, viens, il y, y en a pas Il y a un des trucs à prendre dans les chiottes là Allo ah non, ça va, pas, ça va pas faire comme... Non, non, je dis à aux zombies, là. Ça va pas faire comme sur la plage, là, hein, quand ils arrivent de derrière. C'est bon, R.S. R.S. Bon. Ouais, non, ah. c'est pas une bonne idée, ça <rire> J'ai la rage enclenchée donc euh, on devrait pouvoir... Euh... Bouffe pas les deux. Non, non, on dit qu'on pas la Ouais. J'ai la rage enclenchée. Oula. Non mais tais-toi toi L'autre tu me dis monter les escaliers Attention Y'a tout monde qui arrive il n'y en a plus, par contre t'as des trucs à looter si tu veux. Ouais, attends deux secondes, je suis un peu occupé avec deux aides là. Ouais j'arrive. J'en change. Je J'en change non ça ne m'intéresse pas, une tombe peut-être, le bloc efficace. Monter les escaliers, il les voit où les ouais. Tu vois pas les escaliers ça Ah ouais, je les vois. J'ai bon, envie d'aller aux toilettes. Euh, ah ouais, mais il, les, il, il des fontaines là. Euh, le problème étant qu'il y a énormément de monde. Énormément de zènes, c'est ça oh. Machou Délai avant récupération cette seconde. Deux secondes. d'accord. Ah je l'ai pas vu moi, hein. vivement. Hein. Euh... Comment dire, il y en a. mort, enfin mort euh, définitif. On peut pas les jeter par dessus là. On peut passer là. Alors, je regrette le black là que j'avais au début. Hein. Voilà, là en bas. Il y carrément plus d'endurance. Euh, T'en est loin hein, au gré du défi Orly à 2500, on a 400. Il est mort. Tu sais quoi Je dis euh, le succès Orly, on en est loin. Hein. Euh, on ouais. est à 400 et qu'il y en a un là. Tiens, ouais. euh, tu euh, as une, une boisson là si tu veux. Euh, T'as besoin. Euh, besoin de live non Un peu. Là, t'as un snack, t'as une boisson ici. Ouais, oh, mais j'ai trouvé un snack.